La cité fosséenne s'invite une dernière fois à notre tour d'horizon de la pétanque. Et ici, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il y a la mer et il y a Gaëtan, mon coach attitré, qui est là pour me montrer les bons gestes et surtout la technique appropriée. Car à présent, c'est le son de tir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 je vais la tirer, mais en fait, boule contre boule. Donc c'est carreau. Voilà, c'est un carreau. Eh bien voilà, félicitations. Et merci à tous d'avoir suivi et bien, cette série de vidéos. J'espère que vous êtes désormais parés à jouer. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye